Alors, il faudrait savoir qu'est-ce que les aspirations réelles des femmes. Ça serait une bonne question. Vous savez, Freud disait déjà qu'est-ce qu'elles veulent. C'est une vieille histoire. Apprendre, travailler, euh, être euh, libre de, de s'épanouir, et euh, de développer euh, leur cerveau. Alors, travailler, elles ont toujours travaillé. Dans l'histoire de l'humanité, elles ont toujours travaillé. Les femmes qui ne travaillent pas, c'est... Euh... Bon, J'exclus je le travail au champ. Et pourquoi vous excluez le travail au champ Parce que, que je vous parle de développement intellectuel. Mais toute l'humanité travaille. Alors les hommes ne travaillaient pas Alors avant. Ils étaient tous au champ. Non, mais je vous parle d'une de de, de, de de, certaine classe sociale qui détient, euh, qui détient le, le, le, entre guillemets, l'intelligentien, le, le, bon. le, le, en fait. Voilà. C'est ça dont je vous parle. Mais vous croyez... La littérature, les sciences. Et vous croyez euh... que les femmes n'en étaient exclues mais Je vais vous prêter des livres sur l'histoire du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Euh, je vais vous allez voir que les femmes n'en sont nullement exclues. Vous allez voir que Madame du Défant euh, correspond avec Voltaire d'égal à égal. Euh, vous allez voir que euh, Madame du Châtelet, euh, euh, pareil avec Voltaire, elle n'est pas du tout euh, minorée. Vous allez voir que euh, les femmes qui reçoivent Rousseau euh, ne sont pas du tout ridiculisées. Euh, mais c'est des femmes d'exception peut-être mais, mais les hommes aussi étaient d'exception. C'est ça qui m'énerve à chaque fois dans ce type de discussion. C'est qu'on croit que d'un côté, il y a les hommes, et les hommes, ils lisaient tous des livres. Ah ouais, le paysan dans le Quercy, c'est sûr qu'il avait une bibliothèque extraordinaire au XVIIe siècle. Mais il bouffait, il bouffait même pas des patates. Il crevait de faim. Il travaillait comme un chien. Mais vous croyez qu'il avait la belle vie, lui Il faut arrêter avec ça. Les femmes ne sont pas plus, euh, euh, comment dire, euh, elles n'ont pas plus souffert que les hommes. Au contraire. Il faut arrêter avec ce lieu commun. C'est parce que je pense que Yacine Balatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne euh, à part sa mère parce qu'elle est indulgente. Euh, mais... Il euh, euh, y a des règles où on a dit pas les mamans, pas les fringues. Ah Sinon, non, mais me... votre maman, elle a, elle a tout mon respect. Non, non, mais... Elle a tout mon respect, justement. Elle rit à vos blagues, c'est ce qui prouve un, un priori, sens priori, du sacrifice priori, extraordinaire. J'ai écouté l'homélie du père Atali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis, il y a les gentils, qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, M. Attali. Euh, surtout, ça fait fi de ce qu'on est, non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait, les morts gouvernent les vivants, M. Attali. Et Raymond Aron ajoutait, l'histoire est tragique. Et ça, vous l'oubliez, vous parlez pour un homme hors sol, vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça, il n'existe pas, à part vous, Monsieur Attali. Il y a des gens qui sont là, qui sont là depuis mille ans, et qui ont envie d'être là encore mille ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, Monsieur Attali. Excusez-les, excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés, ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais. C'est bas, c'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie, vous comprenez Et ils n'ont pas envie que Monsieur Attali, le père Attali, vienne leur dire vous êtes des nuls. Vous êtes des médiocres, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes, vous n'êtes pas des bienveillants. Eh ben non, Et ben non, ils ne sont pas bienveillants parce que les autres non plus vous ne sont pas, des non, si, plus baratin, ah pas non Napsi plus qu'ailleurs. Ah non, c'est pas du baratin. Non. En Allemagne, il y a eu beaucoup de guerre civile en Allemagne. De de la guerre de 7 ans etc. il y La guerre de 7 ans, qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne Qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne Ah oui oui non non, il n'y a pas la guerre de 7 ans, c'est pas en Allemagne. C'est entre la Prusse, l'Angleterre, la France et l'Autriche. Donc ça, c'est une guerre quasi mondiale. C'est pas en Allemagne. Terminé. On a parlé de la guerre en Allemagne, c'est la guerre de 30 ans et c'est au 17e siècle. Pourquoi vous avez fait vous-même la confusion entre l'islam et l'arabe euh, et, et, et deuxièmement, il, mais ça a toujours été considéré comme une langue étrangère, comme une culture étrangère. Ce n'est pas une langue de France, monsieur Lang. Ce n'est pas une langue de France. Du il, du y a, a, il y a des spécialistes de l'allemand aussi. Et en 1940, on n'aurait pas dit que l'allemand était un trésor et une langue de France. Euh, ça, on aurait eu du mal. Vous oubliez que l'arabe, aujourd'hui, c'est aussi une langue que cherchent à développer les services secrets, parce que c'était la langue du terrorisme. C'est la langue de Allah Akbar qui... Qui, tue, qui a tué 250 personnes depuis 2015. Vous l'oubliez un peu. Eric, moi je te connais, toi ah tu ne bon. me connais pas, mais c'est pas grave. <rire> mais moi je vais te mettre dans une situation très délicate. Ma question, vous avez une maison privée ou vous habitez en, en bâtiment un immeuble. un immeuble. Ça a été construit par des immigrés. Ils ont construit nos maisons. Si, si, non, mais ah, attendez. Non. Ils ont construit nos maisons. Pourquoi aujourd'hui les dénigrer Pourquoi Pourquoi tout simplement il n'y a pas un peu plus de douceur dans ces gens qui sont vieux, qui sont moi, maintenant, la plupart même, ces immigrés qui ont quand même construit un petit peu nos HLM, on va dire, allez, on va être gentils. Et maintenant, pour les immigrés, il faut, il faut, si vous voulez, que quand vous me dites qu'ils ont construit la France et tout, il faut arrêter avec ça. Je vais vous dire en deux mots. Mon immeuble, il date de 1840. Il n'y avait pas d'immigrés. Et euh, euh, pour, construire, pour construire la cathédrale de Notre-Dame de Paris, on n'a pas vu beaucoup de travailleurs algériens, soyez honnêtes. Ah, c'est exactement la réponse à votre première question. Voyez, le fémininement correct, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de différence entre les hommes et les femmes. Il doit y avoir autant de génie chez les hommes que chez les femmes. Et les, les, les, le génie des femmes doit être le même que celui des hommes. Il doit y avoir des Pascal femmes, des Montaigne femmes, des Christophe Colomb femmes. Et voilà, et on les recherche. À la... Depuis 30 ans, on fait que ça. Les études du genre, là, tout ça aux États-Unis. C'est on va chercher la femme qui aura, et qui a été étouffée, et qui on a oublié son rôle. Et c'est tout ça, c'est scandaleux. Voilà. C'est ça le fémininement, quand même. C'est exactement ça. Non, je vous taquine, je vais vous dire pourquoi. Vous, je vous taquine parce que votre question était gentille. En revanche, euh, je dis ça parce qu'il y a une propagande. Je parlais au tout début de, ma, de mon intervention euh, sur les immigrés qui ont fait la France. Ils sont, vous avez raison, ils sont venus, ils ont travaillé très dur, etc. C'est pas le sujet. Mais ne, ne, ne disons pas « ils ont fait la France ». Ça, c'est injuste. Vous comprenez C'est cruel pour les Français, tout simplement, qui ont fait ce pays et qui sont là depuis mille ans. Vous comprenez il faut, il, faut, il faut respecter tout le monde. Et, et, et il ne faut pas tomber dans, dans, dans la propagande. Voilà. Vous, vous nous demandez aujourd'hui de choisir alors qu'on ne nous l'a jamais demandé. Mais si moi, vous je... baladez dans la rue vous demandez à tous les binationaux de savoir de quel pays ils sont, a priori, ils n'ont pas à choisir. Mais moi, pas. je vais même vous dire plus loin que ça. Je ne suis ni français ni marocain. Je me revendique même afro-européen. Vous voyez, je fais partie de voyez, deux continents. Déjà, on précise. Je vous ai précisé, vous voyez, vous n'êtes plus déjà français de confession musulmane. Ah vous, vous êtes je afro, afro, je ne sais pas quoi. Moi, je vous dis Yacine Bellatar, mmh. né en 1982 dans une ville rocardienne, conflance Sainte Honorine. J'ai 37 ans, j'aime mon pays. Je vous le dis fièrement. Mais lequel c'est une plaisanterie, non. Pascal Pro. Je ne sais pas si pays. vous regardez les résultats du match. Dites-moi, pouvez-vous reprendre Vous, vous pouvez-vous reprendre aussi longtemps J'aime mon pays. Après, vous me dites. Je ne moi, dis... moi, suis pas français. Je suis africain. Je vous, vous êtes... dis. Mais Là, arrêtez. Marocque, vous Mais... êtes lequel pays vous Mais aimez Expliquez-moi. Vous convaincre les gens mmh. en défaveur de la peine de mort. Mais vous êtes pour et contre la peine de mort Ah, moi, je suis pour la peine de mort. Vous êtes. Mais pourquoi Parce que euh... j'estime qu'un type qui a tué doit être tué. C'est simple. Je suis un garçon simple. On doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire. Les ouais. saints chrétiens. Enfin bon. Alors, je m'appelle à ou moi. et bien, et ben, ben, ben, hein. votre mère a eu tort. Ah bon Ma mère a a eu tort. Elle a eu tort Vous ah oui. voudriez qu'elle m'appelle Marie ou oui. des prénoms qui oui. ne lui ouais, inspirent absolument Eric. rien Absolument. Vous vous C'est exactement ce que fille, je veux. Ah exactement ce vous que voudriez fait. donc que je m'appelle comment Corinne. Ça vous Corine. irait très bien. Vous, <rire> très bien. vous trouvez que Corinne, ce serait pas ah, mal Ça serait parfait. Ce type est incroyable. D'ailleurs, islamiste, en arabe, ça n'existe pas l'islamisme non plus. L'islam, c'est tout. C'est une nuance qui n'existe pas. Et d'ailleurs, en français, cette nuance a été inventée uniquement pour des raisons sémantiques, pour aligner l'islam sur toutes les autres religions. On disait christianisme, catholicisme, protestantisme, judaïsme, bouddhisme, et, et on disait islam. Donc on a dit islamisme au XVIIIe siècle pour ça. Et pendant tout le XIXe siècle, tous les grands écrivains disent islamisme ils disent « islam » et « islamisme » indifféremment. Et ce n'est que depuis 20 ans, comme par hasard, qu'on a trouvé un distinguo absolument génial qui est « l'islam c'est gentil, l'islamisme c'est méchant ». Découverte absolument extraordinaire Donc, si vous voulez, comme moi, malheureusement, ça fait longtemps que je lis plus le club des saints, donc j'ai essayé d'aller voir plus loin que les gentils et les méchants. Aujourd'hui, on a un destin de diaspora. Ils auront la nationalité française, ils auront la nationalité américaine, mais ils ne sont pas français. Soit français, mais ils ne devient jamais. Ça, c'est pas de l'immigration. Ça s'appelle de la colonisation. Parce que qu'est-ce que c'est que la colonisation Quand les pieds noirs, je connais bien le sujet, vont en Algérie, ils se disent pas, on va devenir arabo musulmans Ils se disent, on va être resté français. C'est des colonisateurs. Quand les anglais vont en Inde, ils ne se disent pas on va devenir indien. Non, ils se disent on va rester anglais. Ça s'appelle une colonisation. Donc quand des gens viennent en France et disent « Moi, je veux la nationalité française, mais mon fils s'appellera Mohamed, ou Absatou. Euh... » Il faut rassembler. Mais, mais rassembler sur quoi Rassembler autour de quoi Quand vous avez deux civilisations qui s'affrontent sur le même sol, ce n'est pas être un bout de feu que de dire « Attention, on va à la catastrophe. Quand on annonce la catastrophe, ça ne veut pas dire qu'au contraire, on, on l'aggrave. C'est le contraire. On annonce pour l'éviter. Et on annonce pour dire, voilà, il y a des mesures à prendre avant. Et, et on peut très bien les prendre sans, sans sortir de l'Union européenne. Parce que, attendez, j'ai fini avec ça. Le problème de votre sortie de l'Union Européenne, c'est que vous n'avez personne derrière vous. Vous enfermez les Français, vous avez, vous avez fait 1%. Le, votre slogan même, que vous venez de choisir, bon. la guerre à la guerre, ce n'est pas innocent. C'est un slogan pacifiste d'après, d'après, d'après. Attendez, c'est très important. Parce que... Non, mais c'est très important. Non, non, non, non, C'est très important. C'est un slogan pacifiste d'après la Première Guerre mondiale, de l'entre-deux-guerres, et qui a mené où l'on sait. Parce que vous m'avez traité, non, mais parce que vous m'avez traité à la télévision, euh, pas en face de moi, mais ailleurs, euh, de pétainiste. Et c'est très intéressant, parce que qu'est-ce que c'est que le pétainisme Le péténisme, c'est justement la paix, plutôt la paix dans la soumission que la guerre. Et qu'est-ce que c'est que le gaullisme C'est le contraire, c'est-à-dire plutôt la guerre, mais pour la liberté. En vérité, vous êtes, c'est vous le pétainiste, vous comprenez C'est vous le pacifiste, mon cher. Mais oui, ah, mais oui, vous l'ignorez. Vous l'ignorez parce ça, ça, que vous pensez que Pétain, c'est un, une figure euh, euh, historique. En vérité, vous savez bien que c'est devenu une figure emblématique. Et c'est la conséquence du pacifisme. Alors, Et le pacifiste, c'est vous. C'est vous qui croyez qu'on peut éviter la guerre. Vous croyez que c'est vous qui allez définir qui à qui vous faites la guerre et à qui vous ne faites pas la guerre, en fait, c'est celui qui vous fait la guerre, qui vous définit et qui vous empêchera de cultiver votre jardin. Rappelant Coven, on, on, on vous fera pour... la guerre et vous ne pourrez pas cultiver votre jardin. Vous êtes péténiste. L'universalisme, quand on est 28 millions d'habitants et que les autres sont à 8 millions et qu'on a la grande armée de Napoléon, je suis universaliste. Quand on est 1% de la population et que être universaliste, ça veut dire recevoir un milliard d'Africains, je ne suis plus universaliste. Je suis très simple. Je suis un garçon très sain, c'est pas les principes qui me dirigent, c'est la survie de la France. Voilà. Quand l'universalisme est le soft power, comme on dit aujourd'hui, de la France, ça me va. Quand il est le soft power d'autres, contre la France, ça ne va plus. En, en, en, parlant, en parlant de l'arabe comme vous le faites, vous êtes en fait l'idiot utile des frères musulmans. Eux, ils, ils essayent de ré-arabiser pour ré-islamiser. Ça fait 30 ans qu'ils font ce boulot-là et vous leur apportez votre caution de républicain. Mais Monsieur Lang, vous oubliez, ou plutôt vous faites semblant d'oublier car vous, et vous savez très parole. bien... Que la République, c'est l'assimilation. Que la République a supprimé, a interdit aux petits bretons de parler breton. Il a interdit aux Italiens de parler italien, aux Polonais de parler polonais. Et c'est comme ça qu'on est devenus des Français, tous. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne parle pas arabe. Parce que ma mère n'a pas voulu que je parle arabe. Parce qu'elle qu voulait que je sois bon élève en français, Monsieur Lang. Et c'est comme ça qu'on devient français. Or, aujourd'hui, on a une défrancisation. Et justement, l'arabe, ou plutôt un arabe médiocre, comme vous dites, est devenu le langage des banlieues, et parce qu'il y a, bon a de dans riz. des banlieues, des enclaves étrangères où c'est complètement arabisé, alors, où ça repose sur l'islam, la mosquée euh, et euh, euh, le, le, la langue arabe. Voilà. Alors, Jacques Lang, c'est la, la langue des banlieues En 1900, pour vous dire, il y a à peu près 400 millions d'Européens, il y a 100 millions d'Africains. C'est... Et c'est pour ça qu'on colonise l'Afrique, et c'est pour ça qu'on conquiert l'Afrique, et c'est pour ça qu'on installe des pieds noirs, des ceci, des cela, parce que c'est vide, alors que l'Europe est pleine. Il faut bien comprendre ça, tout ce qui s'est passé au 19e siècle, la conquête des états unis Ellis Island, vous savez, tout le monde qui débarque comme ça à New York, etc. C'est parce que le territoire américain est vide. Il est vide. Il y a trois tribus d'Indiens qui vont massacrer copieusement. Mais aujourd'hui, les Indiens, c'est nous. Quand on vous dit Quand on vous dit Vous avez déjà entendu des, des, des politiques euh, et autres dire euh, il faut euh, un hélice island français, euh, nous sommes un terre des euh, nous allons être comme New York, nous allons faire un musée, euh, etc. Moi je leur dis toujours mais vous avez tout à fait raison, mais les Indiens sont qui? Vous nous avez pris pour les Indiens, quoi. Mais c'est ça. Ne, ne riez pas. C'est ça qui va se passer. Nous sommes promis au, au statut d'Indien. Ah ben, c'est simple, j'habitais là. Je crois au deuxième état, si je vous dis pas de bêtises. Mais ça, je suis moins sûr. Et là, à côté, il y avait une boulangerie. Ça, ça sentait bon le pain le matin quand on se levait. C'était sympa. T'es là mon père avait des ambulances là et les gens et les, gens, les ambulanciers étaient là. C'était le local d'ambulance. Je vous dis ça euh, dans les années 70. Mais sinon, là, vous voyez, il n'y a, a plus une boutique de l'époque. Celle-là, c'est impressionnant. Là, euh... Donc vous voyez, vous n'allez qu'avoir la rue, hein, les vêtements, euh, les femmes, les, les, les boutiques. Euh, on voit bien. Euh, les bâtiments sont les mêmes, mais ce n'est plus la même population. Quand, quand on dit, euh, je vous dis, le grand remplacement, on le voit là. Il est simple, il est évident, il crève les yeux. C'est un grand remplacement tranquille. <rire> il y a le grand remplacement violent et il y a le grand remplacement tranquille. Voilà, il y a les deux. Toujours. Vous présenter vos excuses à Youssoufa et à tous les rappeurs ah que non, vous avez non, non, à ce moment-là humiliés. Non, moment je ne présente agressé, pas mes excuses à un type c est... C est... qui dit qu'il faut, qu faut me tuer. Donc il y a des limites à tout, non, hein, si vous voulez. Et à tous les rappeurs que vous avez. Euh... Qui sont nuls. Je maintiens. Pardon Je maintiens que c'est un sous-art et je maintiens que c'est nul. Si ça ne vous plaît pas, c'est le même prix, j'ai le droit de dire que c'est nul. Non, mais attendez, qu'est-ce qui se passe Moi, je veux dis quelque chose. monsieur a eu le droit de parole. Mais asseyez-vous, vous n'avez plus les micros. Non, asseyez-vous, attendez, asseyez-vous, asseyez-vous. le public a donné la parole à Asseyez-vous. Ah oui a donner la parole à ce monsieur. Ouais, Asseyez-vous enfin, et parlez années, dans le micro. Le service public a donné oui. la parole à ce monsieur. Mm. Ce monsieur a, a, a provoqué... A, a a présenté la haine, a dit des mots euh, terribles qui ont fait du mal à des gens. Vous en parlez encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on lui laisse la parole. Moi, j'ai je, je, voilà, sorti un livre, il est très bien, ça s'appelle Seuls les enfants s'affaînés. Mmh. Moi, je ne veux pas être avec ce monsieur sur le plateau. Voilà, je suis désolé. Merci. Du coup, je, je comprends prendre son voilà. oui. bon, pas... Allez-y, ce sera plus intelligent. Je ne veux pas être le complice. Euh, mais pourquoi bon, vous êtes le complice Pardonnez-moi. Encore, encore la parole à ce monsieur. Mais, mais pardonnez-moi. Euh, peut... enfin, vous avez souligné en fait. la gravité des propos qui ont été tenus par c'est mais... ce, les exclure, tout simplement, du reste de la nation. C'est cela une discrimination. Alors, euh, on oppose toujours, tout de suite, euh, la morale euh, à euh, la raison. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous venez de dire, euh, c'est de la morale. C'est-à-dire qu'il faut être gentil avec les gens et ne pas les exclure. Mais en fait, il faut revenir à, à l'origine du mot. D'où vient discriminer Discriminer c'est du latin discerno qui veut dire discerner et discerner ça a donné discriminer. Donc discriminer c'est discerner, c'est trier, choisir. Discriminer c'est donc choisir. et Chesterton dit, vous savez, à chaque fois qu'on choisit quelque chose, on reset tout le reste. Donc, dire, donc discriminer, c'est choisir. Quand vous, je crois que vous avez des filles, vous leur apprenez à, à choisir et donc euh, entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, entre le chaud et le froid, euh, donc vous leur apprenez à discriminer. Et si discriminer, c'est choisir, ne pas discriminer, c'est confondre. C'est la grande confusion moderne. La non-discrimination est une arme de guerre au service d'une idéologie qui est non pas l'égalité, comme vous le croyez et vous le dites, mais l'égalitarisme. Et l'égalitarisme, c'est une idéologie qui consiste à assimiler toute distinction à une inégalité, toute inégalité à une discrimination, toute discrimination à une malveillance et à faire du soi disant discriminé une victime à vie et ainsi un persécuté. Or, c'est faux. Toute distinction n'est pas une inégalité, toute celle qui repose euh, sur le mérite. Toute inégalité n'est pas une discrimination, toute celle qui repose sur le talent. Et enfin, toute discrimination n'est pas une malveillance. On quand on réussit un examen ou quand on échoue un examen, c'est une discrimination, mais elle est légitime. Je dirais même mieux, imaginez, je vous fais des avances, vous les refusez, c'est une discrimination. Mais si vous n'allez pas à l'essence des choses, comme disait Socrate, vous ne comprenez rien. Mais là, vous allez à la mauvaise essence, elle est erronée. Les, les, les femmes ne sont pas majoritairement catholiques pratiquantes. Et mais alors, ça n'a rien à voir avec le, le curé. On parle du 19e siècle. Mais ça n'a rien à voir avec écoutez le curé, pas ce que je dis. Vous n'écoutez pas. Bon. Aujourd'hui, le curé, c'est vous. C'est vous le curé. Et la chair, c'est là. C'est vous le dis dis pas curé. Qu'est-ce que c'est Qu -ce que la France C'est la vieille règle à Rome, fait comme les Romains. Il n'y a pas que la France, d'ailleurs, dans tous les pays. Euh, on va en Iran, une femme se voile. D'où qu'elles viennent À Rome, fait comme les Romains. En Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite pareil. En France, on s'habille comme les Français. C'est-à-dire que les gens comprennent, ont l'intelligence, ont le respect du pays dans lequel ils vivent et ne s'habillent pas dans ce qui choque la population qui y vit là depuis des siècles. En Égypte, il y a 50 ans, il n'y avait pas de voile dans la rue. Sous Nasser, je vous rappelle que Nasser se moquait du voile pour les femmes. Il y a une, une sénette euh, célèbre sur Internet. En Algérie, il n'y avait pas de voile. Euh, euh, on, euh, Boalem Sansal raconte qu'il y avait des mini jupes partout, même en Afghanistan, même en Iran. Donc vous voyez bien que c'est une action politique. Et sur les racines chrétiennes de la France, oui. moi je vais vous dire, s'il n'y avait pas eu l'Église, s'il n'y avait pas eu le christianisme, il n'y aurait pas de France. Alors je veux bien qu'on me dise. Je veux bien, c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. L'histoire du royaume de France, ah oui. s'est construit ah peu oui. à peu pendant dix siècles oui, sur, sur, sur l'église. Con... Mais pas si, madame, sur l'église. Ça a été la conquête des premiers rois de France. Qui ont... rois sont vous, avez, vous, vous savez, vous, pas, pas, vous, vous, vous savez ce que dit. Attendez, madame, madame, vous savez ce que dit c'est pas, c'est pas un type identitaire. C'est c'est un type de votre camp. C'est un type de gauche. C'est un type pour la révolution. Vous savez ce qu'il dit. La France est une conquête de l'église. et Point final L'islam veut dire soumission mais islam ça veut dire, dire paix aussi. Hein. Mais bien sûr, vous avez raison, mais c'est très simple à comprendre. On a la paix quand on est soumis. On a la paix de Dieu quand on est soumis. Oui, absolument. Et on a la paix des musulmans quand on est soumis à l'islam. Et dit, les dits de prénoms, vous oubliez qu'il y, y, y a des départements comme la Seine-Saint-Denis où, où c'est uniquement des prénoms islamiques qui sont en tête. Euh, un prénom donc, bah oui, un des prénoms islamiques. Et absolument. Bah oui, des prénoms chrénique. islamiques. Mohamed, c'est un prénom islamique, ça sort du ah Coran. Bah oui, ça, ça, ça sort d'où Et donc Marlène, c'est un prénom quoi bah C'est un prénom chrétien. C'est un prénom chrétien ah, la bah oui, Ah non c'est pas vous. un prénom qui bah, figure le calendrier où, chrétien. Bah ça n'est pas à l'origine c'est un prénom d'origine allemande et ça n'est pas un prénom qui figure dans le calendrier chrétien. Regardez le calendrier. C'est curieux de savoir, savoir à quel Hélène jour Hélène Hélène. Est, est la simple bah, la Pourquoi ce serait Marie-Hélène et pas Marlene euh, euh, de, de l'Allemand, mais non mais bien sûr que non Dans la rue, je me fais appeler par un prénom qui m'a été assigné par Éric Zemmour, pas le prénom que nous m'ont donné mes parents. Donc, les gens m'appellent Corinne dans la rue. Vous vous êtes dit, vous êtes en quelque sorte l'agent euh, des, des frères musulmans en, en décrivant ce livre. Quand on écoute Éric Zemmour ce week-end, on peut désormais qualifier son discours. C'est un discours extrémiste, raciste, qui a un, une cible en particulier, les musulmans. Il faut l'interdire, il professe la haine. Je ne dirais pas qu'il est raciste, parce qu'il pourrait nous attaquer, mais il a des propos qui le sont. Mais c'est bon, d ailleurs, d ailleurs, vous traite d'idiot utile. Lui, ah ouais. lui, c'est un idiot calculé. Oui,